Depuis deux ans, la ville a développé une politique sur le handicap et a voulu favoriser l'accès aux personnes en fauteuil à la patinoire municipale de Niort. Nous disposons de deux luges où nous pouvons déplacer la personne handicapée sur la glace. Les luges sont équipées de petites lames dessous et ça donne vraiment une sensation de glisse. Et Nous avons également trois paires de patinettes qui permettent de se fixer sur les roues avant du fauteuil. La ville de Niort a candidaté sur le concours régional sport et handicap et nous avons eu le plaisir de recevoir les en d'église pour notre action à la pâturaie menée depuis deux ans et qui nous récompense sur le travail accompli. La ville de Niort euh, s'investit énormément pour euh, l'intégration des personnes à mobilité réduite. Actuellement, au euh, stade euh, René Gaillard, nous souhaitons euh, intégrer aussi une rampe d'accessibilité pour que les personnes euh, en situation de handicap puissent euh, de voir le, les matchs des chamois. Je pense aussi, on a beaucoup à apprendre des personnes qui pratiquent une activité euh, sportive parce que par ses capacité à aller au-delà de son handicap, par sa force, sa grande détermination, et je pense qu'on peut vraiment beaucoup apprendre.